Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie. Cette vidéo qui est une suite de notre playlist d'introduction à la robotique. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, spécialement la vidéo précédente, nous avons effectué un petit brainstorming autour d'une solution pour éliminer les ongles morts de notre robot détecteur d'obstacles où nous avons comparé entre les capteurs à ultrasons. Et la solution que nous avons retenue, les capteurs infrarouges. Nous allons dans cette vidéo procéder à l'explication du schéma fonctionnel de notre capteur ainsi qu'à ses tests. Voici à présent le schéma fonctionnel selon lequel nous allons réaliser notre banc d'essai pour ce module de capture infrarouge en TOR. Nous pouvons distinguer les deux éléments principaux de notre montage qui sont la LED infrarouge et la photodiode, donc la réceptrice infrarouge. Nous pouvons distinguer aussi l'un des deux comparateurs contenus dans notre composant, le LM358, ainsi que les petits indices placés sur le schéma pour que nous savions où connecter, par quel pin connecter notre composant à notre montage. Nous avons aussi quelques résistances de sécurité. Pour la LED infrarouge, c'est 100 ohms, pour la photodiode, c'est 10 kilo ohms. Pour notre résistance variable avec laquelle nous allons comparer avec notre pont diviseur euh, une résistance de 10 kOhm, mais vous pouvez aussi utiliser une résistance de 1 kOhm selon la disponibilité de euh, notre LM358 avec l'ampli comparateur. Et pour la sortie et aussi comme euh, résistance de protection pour la LED qui nous signalera est-ce qu'on a un 1 ou bien un 0 euh, logique nous prélevons notre sortie euh, au niveau de la pin numéro 1. Voyons à présent comment nous allons euh, connecter les différents composants de notre montage. Nous connecterons au 5V l'anode de notre résistance, plutôt euh, l'anode de notre euh, IR LED, notre émetteur infrarouge. Euh, la cathode de notre photodiode sera connectée au 5V et le GND ainsi que la résistance de euh, 10 kOhm sera connectée à la, à la note de notre photodiode. Pour la résistance variable, afin de réaliser un pont euh, diviseur, nous allons connecter la pin de gauche au 5V, celle de droite au GMD, et la pin de référence sera connectée en même temps à notre pin de milieu de notre résistance variable et aussi à la pin numéro 2. De notre LM358. Nous préleverons la tension que nous allons comparer juste au niveau de la cathode de notre photo diode. Les tensions de basculement de notre ampli opérationnel seront respectivement la pin numéro 8 au 5V et la pin numéro 4 au GND. Cela veut dire que si la tension prélevée à l'anode de la photodiode est supérieure, à la tension de référence que nous avons, settei, que nous avons mis en 7 grâce à notre petit pont-diviseur, la sortie 1 de notre composant va nous donner la valeur qui est à la pin 8, donc qui est 5 volts Si ce n'est pas le cas, elle va nous donner le GND, donc qui est le 0V, en sortie. C'est la fonction principale de l'ampli opérationnel en montage comparateur. Nous avons aussi en sortie, donc la sortie est prélevée du 1. Si nous avons un 1 logique, donc les 5 volts, la LED va s'allumer, sinon la LED va rester éteinte. Passons à présent à la réalisation de notre schéma sur la lab d'essai. Voici à présent le bon d'essai réalisé sur breadboard. On distingue l'alimentation de 5 volts... Les deux éléments principaux, comme nous l'avons dit, l'émetteur et le récepteur infrarouge, notre résistance variable qui va jouer le rôle de pont diviseur, notre composant LM358 qui est un peu caché par nos fils, vous pouvez le distinguer ici, ainsi que notre lettre de notification avec toutes les résistances de protection. Je précise aussi que cette résistance variable n'a rien à voir avec le fonctionnement de notre bon d'essai sauf que nous n'avons pas trouvé sur le marché en disponible des résistances de 100 ohms. donc nous utilisons cette résistance de 10 kOhm réglée en sortie à 100 ohms. procédons à présent au test de notre montage mettons l'alimentation en route, alimentant notre circuit euh, sur 5 volts et voyons à présent si tout se passe bien donc si notre schéma fonctionnel est correct quand j'approcherai n'importe quel objet de cette zone là, donc dans, dans cette zone en, en dessous, nous allons voir la LED de notification qui va s'allumer à une certaine distance sans que je touche. Voyons voir. Exactement. Nous voyons que approximativement à 1 cm ou 2, notre LED s'allume. Donc le basculement se fait. Vous pouvez voir la LED à ce niveau-là. Exact. À chaque fois que je m'en approche, la LED s'allume. Donc, la lumière émise en infrarouge se reflète sur mon doigt, puisque je fais le test avec, et est redirigée vers notre récepteur infrarouge, notre photodiode. Ce qui va changer la tension de comparaison au niveau de notre ampli comparateur et faire basculer la sortie à 1. Sinon, si nous n'avons rien, le comparateur va donner en sortie ce qu'il y a dans le second seuil de basculement, donc dans ce cas notre GND. On précise aussi que vous pouvez changer le seuil de basculement, donc automatiquement la distance de capture, en faisant varier... La résistance variable, je vous avertis juste que si vous utilisez des résistances variables de 10 kOhm, cela va être très très serré comme dans ce cas là. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire le montage des capteurs sur notre robot et effectuer une mise à l'épreuve pour notre robot concernant la capture des angles de morts. Restez avec nous.